Non. non. Donc, moi, c'est Thomas Pimpin, alias Neuf Colonnes. Et donc, je suis graphiste, artiste plasticien et je vis à Bordeaux. Mon travail, en fait, c'est un concept autour bah, de, des tableaux, de l'art et de la musique. C'est une idée qui m'est venue il y a à peu près un peu plus de 6 ans de ça et euh, l'idée c'était de représenter donc, ben, des morceaux sur des tableaux. Et ce travail se découpe en deux tâches, c'est-à-dire il y a l'œuvre en elle-même, le tableau, donc tableau qui est constitué euh, d'un mélange photographique pour faire le fond, ensuite euh, de la projection de peinture, donc euh, je danse sur la toile le temps du morceau de musique, et donc faire ces fameuses projections, et ensuite vient le tissage du morceau, c'est-à-dire je récupère des morceaux de musique, je les convertis sur ordinateur, j'en fais une fréquence sonore en fait, avec des fréquences hautes et des fréquences basses je redessine tout ça, j'en fais un patron et ensuite je viens faire tous les trous sur la toile et je viens tisser directement après avec du fil et une aiguille le morceau sur la toile, ce qui vient donner aussi un autre, un relief supplémentaire par rapport à la peinture et donc avec toute cette composition on obtient un tableau qui sert à l'exposition et ensuite j'ai développé dans un second temps une application donc qui est disponible sur les stores que les gens peuvent télécharger durant l'exposition pour pouvoir, avec leur propre téléphone, ils ouvrent l'application, ça affiche l'appareil photo, et avec leur appareil photo, en fait, ils peuvent passer devant chacun des tableaux, le téléphone va reconnaître le tableau, va lui donner la description de l'œuvre, et ensuite, il pourra juste appuyer sur Play, et automatiquement, le morceau va se jouer, donc il pourra écouter les morceaux sur les tableaux, et en même temps, grâce à la réalité augmentée, eh j'anime toute la fréquence qui est tissée sur la toile, je la réanime au travers de votre écran pour la superposer sur le tableau en temps réel. Et ça c'est grâce à la réalité augmentée. Donc l'idée du projet, en fait, c'est de mélanger l'art, le digital et la musique. Alors, travailler avec une bibliothèque, ça m'évoque ben, la culture déjà, premièrement. Aujourd'hui, ça permet de montrer au plus grand nombre ben, des nouvelles choses, et par le biais justement d'une médiathèque qui pour moi est le symbole même de, du partage et de l'accès libre à la culture pour tous. Je fais aussi euh, bah, du street art pour me faire connaître euh, au plus grand nombre. Donc euh, la demande était de, bah, de créer en fait bah, des plaques comme que je pose bah, habituellement euh, un peu partout, dans toutes les rues euh, à travers la France, voire même le monde, puisqu'il y en a même à Barcelone, par exemple. Et donc, euh, l'idée, c'était de faire des plaques avec des morceaux de musique liés à la thématique euh, du rap sur euh, des plaques qui seront, elles, après, affichées et exposées sur un parcours dans la ville de saint médard Alors, j'aurais tendance à dire... Euh, des étagères et des livres <rire> mais effectivement si on est un peu plus sérieux euh, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure c'est à dire que pour moi c'est vraiment l'accès à la culture pour tous c'est à dire pouvoir facilement ben, venir se renseigner sur n'importe quel sujet euh, découvrir euh, des écrivains découvrir de nouvelles musiques aussi puisque ben, là on parle de travail sur la musique donc euh, c'est bien aussi de pouvoir euh, ben, s'évader et trouver un peu des nouveaux horizons des fois dans tous ces univers là, qui sont assez vastes, donc pour moi ouais, c'est vraiment l'accès pour tous à, à cette culture euh, diverse et variée. Le mot de la fin, euh, eh ben, si vous êtes intéressé par mon travail, vous pouvez venir voir eh ben, l'exposition, et si vous êtes euh, un peu plus curieux et que vous voulez vous tenir au courant eh ben, des nouveautés, puisqu'il y en a quasiment tous les jours, eh ben, vous pouvez euh, vous abonner à ma page 9 colonnes sur Instagram. C'est un peu ça.